Allez, tu veux qu'on Mais je vous en prie. Bonjour, nous sommes vendredi. Rattrape, te je rattrape, te je rattrape. Ah bah non, je te rattrape pas. Ça va Putain. Je ouais. Écoute, je me suis fait décoller avec la robe que j'ai vue dans la vitrine. Je Et je me suis aussi acheté achet de mannequin. De Tiens, de de pays un pays pays cadeau je de Noël. Je Carlota, j'ai toujours su que tu n'avouais pas Passé, avec moi. Je vais vous découper les tétons. La Attendez, la vous la n'étiez pas vraiment la Armand, la Armand. La Armand.